Alors, je suis donc UCI de justice à Toulouse et actuellement médiateur professionnel stagiaire. J'ai choisi donc euh, euh, médiateur associé pour me former à la médiation. Il faut préciser donc, en préambule que euh, depuis euh, quelques mois, les huissiers de justice peuvent exercer l'activité accessoire de médiateur. Donc je me suis interrogée pour savoir comment j'allais apprendre euh, ce nouveau métier, ces nouvelles techniques. Et après donc, euh, avoir, euh, euh, après avoir euh, consulté euh, différents organismes de formation, j'ai pensé que médiateur associé serait la société qui correspondrait le mieux à l'idée, à l'approche que j'avais de la médiation dans le cadre de la résolution des conflits. Pourquoi résolution des conflits Parce que euh, les huissiers de justice sont quotidiennement euh, dans des situations conflictuelles. Euh, L'expérience de ce métier euh, a pu me démontrer que euh, rester dans le conflit n'était certainement pas euh, la solution. Euh, que la résolution des différends euh, et des contentieux ne passait pas par le conflit. Et donc, j'ai pensé que la médiation euh, pouvait être un mode alternatif de règlement des conflits, euh, très utile et voire même nécessaire euh, à l'exercice de notre activité professionnelle. Il faut savoir tout de même que le médiateur ne sera pas l'huissier euh, de justice et que l'huissier de justice ne sera pas le médiateur. Les fonctions de médiateur et d'huissier de justice seront totalement séparés, ainsi un huissier de justice ne pourra pas gérer les dossiers de médiation qu'il qu aurait eu donc dans son étude, euh, on aura donc un exercice séparé, qui dit exercice séparé, dit métier séparé, dit aussi profession séparée et techniques d'apprentissage différente. Médiateur associé euh, donc m'a permis une découverte euh, d'une formation euh, je vais dire original, pour l'instant je n'ai que deux journées de formation donc je ne sais pas ce que, va, ce que, va, ce que vont être les autres jours, mais original parce qu'on s'est un peu oublié on a appris à ne pas être égocentré mais justement altérocentré et de regarder l'autre et non pas soi-même donc ça c'est quelque chose d'assez euh, nouveau pour moi parce que bon, peut-être euh, bon, les huissiers sont peut-être... Euh, narcissique mais euh, on a peut-être trop tendance à, à, à réfléchir, centré sur soi et non sur les autres. Euh, ben, ben, D'abord j'ai envie d'apprendre, j'ai hâte donc de continuer ma formation euh, justement pour euh, obtenir un diplôme, hein, voilà, pour avoir une validation de mes acquis et pour euh, voir si l'idée que je me suis faite euh, de la démarche pédagogique euh, enseignée par un médiateur associé était, était la bonne et surtout pouvait aller dans le droit fil de ce que l'on peut attendre d'un musée de justice médiateur.